Donc là, on est sur un site ou un bâtiment à 400 mètres carrés avec euh, des, les premières plantations qu'on voit devant nous. là. On appelle ça les peignes, les brise-vent séparatives, Donc ils sont bien sûr protégés par du criage, nécessaire pour, par rapport aux poulets. Et là, on a une, une composition un peu de haies, de haies champêtres hein, avec euh, du cornouiller, de la viorne, du cerisier à grappe, du noisetier, du mirobolant. Donc tout ça, c'est des arbres de CP, ou de buissonnant qui vont, euh, vont s'épaissir. Ils ont été taillés à un an pour euh, provoquer un départ euh, multiple de, de branches. Et ça va permettre de monter à peu près à 3-4 mètres maximum. On va essayer de les gérer au mieux pour ne pas qu'ils soient trop hauts. Et puis ça permet surtout d'attirer les, les poulets dehors. Donc ça, c'est la première partie. En deuxième partie, on voit au loin, là c'est un verger, avec devant des pommiers et derrière des, des murisiers et un peu d'érable. Donc là, on voit bien la la répartition des poulets qui ont vite trouvé leur place sous les arbres, à l'ombre. Ils sont en train de gratter, ils s'occupent, c'est leur, leur, leur occupation du matin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est quand même sympa à voir. Et ce qu'on peut remarquer aussi, au fond des parcs, on a aussi un maillage. Il ne suffit pas de planter devant le bâtiment, il faut aussi arborer autour du parc. Pourquoi déjà pour euh, euh, créer un maillage, une sorte de microclimat, on va dire un peu un, une zone de vie des poulets. Le poulet aime bien être assuré. donc dès qu'il y a des zones d'ombre, il va s'approcher il fait du vent, il se met à l'abri, il pleut, il se met à l'abri. Il y a un prédateur, quel qu'il soit, il se met toujours à l'abri. Soit il rentre dans le bâtiment, qui est l'abri naturel, l'abri artificiel, on peut dire, et soit il se met à l'abri dehors, pour, euh, sous les arbres, et pour se protéger. Quoi. Donc là, il y a un maillage qui a été fait aussi en haie champêtre. C'est des haies composées à peu près d'une quinzaine de, quinzaine de végétaux euh, qui ont été plantés. Ben là, on est sur des haies qui ont à peu près 15 ans à peu près, ouais, quinzaine oui. d'années, hein, qui ont vraiment leur rôle dans notre production. Ils ont 20 ans, même 20 ans, mmh. d'accord. Donc là, il faut savoir qu'on est sur un, un site où on est en parcours liberté. Donc les poulets ont accès à tout leur parc et voir ailleurs, en dehors du parc. Alors, Ici, on tolère le grillage sur la ferme, sur le chemin, le chemin de la route. Mais s'il n'y a pas de contrainte de voisinage, de, de, de, de voisins qui ne veut pas, euh, on, on laisse ouvert. C'est le, le terme liberté. Ah bah pour le coup d'œil, déjà, euh, et par rapport à, au, au label, c'est magnifique. <rire> on peut, euh, ça, ça représente la liberté, euh, les espaces. Euh, c'est ça l'avantage. Voilà. Plutôt que d'être dans un bâtiment claustré et, et qu'on ne sort pas, euh, à démarche louée, et puis vu le label aussi, le fait de travailler à l'extérieur. On n'est pas enfermé dans un bâtiment quand on produit de la volaille. Euh, on sort, on. C'était ma démarche. Euh, on parle beaucoup de bien-être animal, mais je pense que là, tous les gens qui viennent voir ça, ils sont... Ouais, sont C'est ça. Et ma, ma femme dit toujours que ça la, ça la repose de regarder les poulets. Je vois de notre terrasse, on voit, on voit les poulets se promener. alors Des fois, les, ils s'affolent, on, on se pose la question pourquoi, s'il y a une bestiole ou pas. Et puis ben non, ils s'amusent, ça court. Il y a des explorateurs, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus, euh, plus timides, mais ouais. ils sortiront mais plus tard. Et il y a vraiment, c'est par vague, hein. et c'est surtout le soir. Le soir, ça sort beaucoup plus beaucoup, soir. Le soir. Le matin, c'est mitigé. Il y a ceux qui sont pressés. Et alors le soir, c'est ici, il y a tout, tout le monde est dehors. si on avait eu des, des, ce qu'on appelle des peignes un peu plus développées, ils seraient longs. Ils seraient restés plus ici. Hein. Là maintenant, comme il y a une barrière euh, de soleil, bon là, il se chauffe un peu. Et le comportement là, c'est plutôt pour chauffer. la il chauffe là. Et là-bas, là c'est plutôt la découverte, l'occupation du terrain. Et en fait, chaque poulet gère son, gère son temps, c'est un petit peu leur, leur façon de, de vivre. C'est variété, une variété, euh, on peut dire, c'était l'acacia qu'on a été embêté, parce que ça repigeonne, euh, ouais. ça refait des repousses. Euh, c'est plutôt, plutôt dans le choix des végétaux. Plus, plutôt dans le choix des végétaux que... Euh, bon, parce que là, bon, y a le broyage, ça se passe pas trop mal, bon, euh, ça va encore. Mais c'était dans le choix des végétaux, des végétaux qui prennent de l'ampleur alors qu'on voudrait pas. Qui, qui se développent alors qu'on voudrait les garder dans, dans une ligne. Alors il y a eu les acacias qu'on a eu quelques petits soucis avec ça Ah oui, ça demande du temps. Euh, Ceux-là, on, on les passe tous les deux ans. Hein. On les branche à, au moins au moins à, niveau cabine-tracteur pour ne pas être embêté pour, pour tout accrocher partout. Et puis les périphériques, on les coupe au sécateur tous les deux ans tous les deux ans. Ça à de... ah là, il y a 8 heures de boulot ouais. euh, par l'entreprise euh, tous les deux ans. Tous les deux ans. Donc, ça, quoi, ah ben non, tous les ans, parce qu'on en fait une ouais. partie, 8 heures tous les ans, plus le ramassage. Plus le ramassage des branches, après. l'entretien de ceux-là, on les fait à la tronçonneuse, toutes les branches basses, on les coupe à la tronçonneuse, on monte dans une nacelle pour les couper à hauteur de de manière à ce que ça ne prenne pas dans la, dans la cabine du tracteur et que ça, quand on broye et tout ça, qu'on ne soit pas trop embêté avec les, les branches. Donc après, il y a les, les arbres fruitiers qui sont un peu plus délicats à, à tailler, je l'admets, je ne suis pas un professionnel. Ah, ouais. il sommet, mais pour attaquer, euh, c'est compliqué. Nous, on a remarqué, c'est un peu les buses, les corneilles, les corbeaux plutôt, les corbeaux au printemps. Ouais. Et on n'y pense pas, mais les corbeaux peuvent attaquer les poulets. Mais bon, on n'a jamais eu des, des grands dégâts. Mmh. On a plus de dégâts avec le renard. Le renard, le renard. renard Lorsqu'il est en train de chasser, euh, au printemps, lorsque les petits sortent de, de, de, du nid, du, du, du trou. Quoi. Et souvent, c'est des attaques euh, par euh, instinct de chasse. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de nourriture, mais ils vont chasser par excès. Ils n'ont pas besoin de tout ça, mais ils vont tuer mais après, ça peut être des attaques aussi de jeunes renards qui rentrent dans les bâtiments. Ça, c'est assez, assez courant. Ça, ça vous arrive ici de... Ça, ça arrivait une fois Jean-Paul. Mmh. Régulièrement, bah, tous, les, ça tous les ans, dans, dans le poulailler, le premier qu'on a ouvert, là, il, a, il a rentré un soir un, un renardeau dans, dans le bâtiment. Mmh. Bon, euh... C'est souvent, les, les, souvent des, des petits oui. ou des renards malades. Ouais. Les petits parce qu'ils découvrent, ils vont chasser, on leur apprend à chasser. Ils sont un peu surpris, ils rentrent dans le bâtiment, ils suivent les poulets. Et les renards malades, c'est qu'ils ont faim, et la seule solution c'est de prendre des poulets dans les bâtiments. Et ça, les renards malades, c'est plutôt l'hiver quand il fait froid. Ouais. Alors, on a eu une période où il y a de la gale sur les renards. Et là, on a eu quand même des. Tous les ans, on a. Bah, nous on a estimé au niveau de la CAFEL, avec les mises en place qu'on a mis qu met en place, les, les poulets conservés par les éleveurs, parce qu'ils en consomment aussi, c'est bien, et ce qui qu est livré en abattoir, on a estimé à peu près à 125 000 poulets qui disparaissent qui correspond au prélèvement. Euh... Sur un lot d'été, nous, ouais. il nous en manquait une fois 120 par bâtiment. Ouais, C'est surtout l'été, au printemps. Par bâtiment. Parce que bon bah, comme il n'y a pas de clôture, ouais. que je vois dans l'autre bâtiment, le champ de maïs est juste derrière. on les attendent au pied, au pied du maïs, et dès qu'il y a un poulet qui rentre ouais. dans le maïs, hop euh, ou alors, c'est pareil, avec les euh, bon on attend pour faire du foin, les renards sont dans la euh, grande euh, herbe. Ouais, ouais. et... L'ouverture du supermarché, le rayon euh, produit frais, ouais. ah bah, arrive, il a... extra <rire> frais, ah c'est ça le, mais, le, mais le renard <rire> est malin parce qu'il vient euh, au moment où il y a moins de bruit dans, le, dans, le, dans les parcs, c'est le midi en général, le midi, ou le oui. soir, ouais. juste avant l'entrée de la nuit. Ils savent que les poulets vont être rentrés, mais ils viennent juste avant, quand ils mmh. commencent à faire sombre, et là, ils font leur, euh, si on arrive des fins un peu en retard, on peut se revoir. Ouais. Ça fait partie du jeu Non, non, au contraire, moi je pense que plus on sort et plus on, on fabrique des anticorps davantage pour, pour, se, pour se, défendre se défendre contre les maladies. Mmh. Non, non, euh, moi, euh, être enfermé, quand je suis enfermé, je suis malade, donc euh, je pense qu'ils sont comme moi, et ils aiment bien sortir pour euh, prendre des forces. Mais ce que euh, dit Patrice, moi j'y crois, c'est-à-dire que à vouloir trop confiner les choses, on devient très sensible, on devient vulnérable, on, devient, on sait plus se défendre. Et je pense qu'on a la chance d'avoir une production qui fait euh, réveiller les défenses immunitaires des animaux. Il y a le soleil, il y a l'air, la vitamine D, il y a l'herbe, il y a l'oxygène, il, il y a le manette des exercices. On, sait, on dit que les humains, il faut qu'ils fassent des exercices, mais nous poulets, ils en font régulièrement. Ouais. Et je peux vous dire que c'est ça, c'est super important. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas embêté, des animaux qui résistent bien. Ouais. L'hiver voilà. ils sortent moins, l'été ils sortent beaucoup, c'est sûr, il fait meilleur mais l'hiver tu peux le dire, hein, les poulets sortent aussi. Hein. Ah, bah ils sortent. ah oui, loin. Moins loin. Ils je moins loin, moins loin. Ce que le poulet n'aime pas, c'est le vent. La pluie va supporter. Mais s'il y, mmh. bon, y a du vent froid, il ne sortira pas. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Et l'avantage quand il y a un maillage, ça permet de faire le tampon. Mmh. Et moi je suis convaincu que le mmh. microclimat qu'il y a autour de tout ah, ça oui. favorise tout ça. Mmh. Déjà, quand vous investissez un bâtiment, c'est déjà au minimum pour 12 ans d'amortissement. Donc c'est déjà sur du long terme. Donc à partir du moment qu'on construit un bâtiment, les parcs et qu'on puisse implanter des arbres, c'est pour longtemps aussi. Donc ça, ça fait partie de, du, du, du métier. C si on investit, c est, c est, en agriculture en général, on investit déjà sur du long terme. Donc, euh, je pense que c'est normal. C la, la vie des animaux est courte, mais notre, notre carrière est longue. <rire> donc, euh, on, a, on a planté des arbres, c'est pour une carrière, c'est pas pour, pour, pour, ouais. pour 12 ans. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est les anciens qui nous rassurent aussi. Les anciens, les, les fondateurs à l'époque nous ont rassurés et on, et on continue dans le même sens que eux. Ah bah oui, ça oui, fait oui, 50 et euh, ans et pour nous, faut que ça dure encore longtemps, euh, <rire> si ce pas plus. puis on croit dans la filière. Donc dans la donc, euh, filière euh... Oui. Les multiservices de l'arbre ici, hein. euh, l'arbre à fruits, l'arbre à bois, l'arbre à protection du vent, euh, l'arbre pour l'ombre. Oui. Ouais. Et puis le paysage. Et puis le paysage Et oui, le paysage, parce quoi. que ça cache les bâtiments, ça cache bon, un est bâtiment d'élevage du... c'est pas forcément très très beau. Donc euh, par rapport euh, là quand les gens passent sur la route ils n'ont pas l'impression qu'il y a un élevage euh, surtout de volailles. En... de volailles. Et une fois euh, il m'a dit ben on a l'impression d'être dans un parc de château. Ouais. Donc il disait, les poulets, ils sont heureux, parce qu'il avait l'impression de rentrer dans un parc de château, bien arboré, quand l'herbe est bien broyée, et que ça fait une pelouse, là, c'est... Donc, les gens sont réceptifs à ça.